Vous aimeriez partir vivre et travailler en République d'Irlande, mais vous ne savez pas par où commencer Alors, rendez-vous sur l'Emploi Store de Pôle emploi et découvrez dans la collection Demain je le service Partir travailler en République d'Irlande. Disponible sur mobile, tablette et ordinateur, c'est un outil simple et concret pour vous aider dans votre projet. Vous apprendrez grâce à des fiches synthétiques et des activités à connaître le pays, ses codes culturels, ses spécificités, quelles sont les démarches à accomplir pour vous y installer Et surtout, comment vous préparez à trouver un emploi Site de recrutement, CV, lettres de motivation, entretien d'embauche. Vous découvrirez toutes les étapes du recrutement dans ce pays, les pièges à éviter et les astuces gagnantes pour décrocher votre emploi en République d'Irlande. Mais pas seulement Vous trouverez aussi des clés pour comprendre le pays et ses habitants et ainsi mieux vous intégrer dans votre nouvelle vie. Alors n'attendez plus Direction l'Emploi Star pour découvrir dans la collection Demain je le service « Partir travailler en République d'Irlande ». Votre aventure commence maintenant